que les gens font l'accident, les gens meurent là-bas. C'est la police municipale. Moi, je pense que ce que le maire a décidé est bien parce que la façon dont la police municipale travaille, c'est pas bien. tous, nous voyons comment il se comporte en route très mal par rapport aux usagers. Voilà quelques réactions des populations de Douala 4 depuis la décision du maire interdisant jusqu'à nouvel ordre l'activité de la police municipale. Ici, au lieu du marché Grand Anga, ces agents causaient des cieux froides aux nombreux commerçants. Ils viennent, ils tapent les choses, ils tapent les choses et ils Donc c'est les femmes qui décident de cotiser l'argent maintenant et les donner pour qu'elles nous laissent. Avec la force, quand ils viennent là, c'est déjà fini, chacun fut. Tu ne pas ta marchandise, ne pas avec. Violence à répétition, perpétrée, y compris ce nombre d'automobilistes, des abus pas toujours justifiés. Quelqu'un a garé la voiture, il est assis dans la voiture, peut-être en train de prendre un appel on vient, on enchaîne. Donc, quelqu'un vient, il bloque. L'autre est derrière, il met le sabot. Tu gardes même la voiture, tu assis à l'intérieur. Les gars viennent mettre le sabots. Pendant, on porte la voiture quand quelqu'un assis au boulot. Ce pas normal. Dans cet océan de dénonciation, d'autres estiment par contre qu'il serait exagéré de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parfois, quand il y a l'embouteillage, ils font du bon travail. Et le matin, quand les enfants vont à l'école, ils font aussi du bon travail en faisant traverser les enfants. Si on pouvait. Les retenir, rien que pour faire cette chose, c'est que c'est une bonne chose. Il faut les former, parce que normalement, les gars devaient passer par une autre formation avant d'être en route. On ne devait pas les prendre directement pour les envoyer en route comme ça, sans passer à une formation. La solution, c'était juste de essayer de les organiser, les donner des règles à suivre, mais les laisser travailler en route. Excès de zèle ou alors nécessité de service, seule une autre sortie du maire, Edouard Moby dans les prochains jours, pourrait apporter plus de lumière à cette affaire.